bonjour les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui vous parle à tous que vous ayez passé le permis de conduire et que vous l'ayez loupé d'ailleurs que vous l'ayez passé et peut-être même réussi ou que vous êtes encore en formation en auto-école et que vous bloquez encore sur certaines compétences donc le permis de conduire vous le savez bien pour l'avoir il vous faut un minimum de 20 points sur 31 à une condition évidemment c'est de ne pas avoir fait d'erreurs éliminatoires. peut-être aussi que vous vous posez la question Comment faire pour avoir plus de 20 points à ce moment-là? N'hésitez pas à aller voir le live que l'on avait fait ensemble. Je vous mets le lien juste ici où on a vraiment tout détaillé et c'était franchement un bon moment. Pour le reste, il y a surtout trois erreurs à éviter c'est les erreurs répétées, les erreurs éliminatoires et les manœuvres aussi qu'on va trouver dangereuses. Donc, une de mes premières vidéos, justement, traitez bien de ce sujet-là. Si vous voulez, je vous mets aussi le lien juste ici. N'hésitez pas à jeter un œil. Et dans cette vidéo, je vous détaille vraiment qu'est-ce qu'il ne faut pas faire le jour de l'examen. Pour le reste, on va parler maintenant de ces petites erreurs qui ne sont pas forcément dangereuses dans l'absolu, mais qui, à force de les faire et de les répéter, soit vont vous bloquer en formation et parce que vous n'arrivez pas à les résoudre, bah, vous n'avancez pas et vous êtes obligé de prendre des heures supplémentaires, soit bah, vous avez passé le permis, vous ne l'avez pas eu, et vous avez eu moins de 20 points, tout simplement parce que vous avez fait cette petite erreur, plus cette petite erreur, plus cette petite erreur, et au final, vous avez obtenu peut-être 14, 15 points, et avec du stress évidemment ça a complètement augmenté le jour de l'examen. Et pareil, même, vous vous êtes dit « Putain, en fait, je savais même plus conduire. » Donc, en gros, je les ai notés sur une feuille, hein, tout simplement. J'ai fait une liste de 12 erreurs que vous avez tendance à faire régulièrement. Évidemment, on terminera aussi avec le fameux top 3. En tout cas, comme je le dis souvent, que j'ai avec mes élèves à moi. C'est peut-être pas les erreurs que vous, vous faites, mais c'est les erreurs en tout cas que je vois le plus. Donc le but en fait de cette vidéo, c'est juste de se dire peut-être qu'il faut les corriger pour avoir un bon niveau et tâcher aussi d'avoir le permis si possible du premier coup. Sinon, ça peut être un peu compliqué et devenir aussi une véritable galère. N'oubliez pas une chose, c'est que le jour du permis, on ne vous demande pas d'être des excellents conducteurs, mais surtout euh, d'être assez logique dans ce que vous faites. Vous voyez, il y a parfois des gens qui me disent « Ouais, en fait, c'est logique. » Oui, pour toi peut-être, mais peut-être pas pour toi d'ailleurs qui regarde cette vidéo. La logique, ça s'apprend pas. Mais regardez, vous allez comprendre. Alors, en 12, une erreur qui arrive assez fréquemment, c'est d'oublier de remettre le clignotant une fois qu'il a sauté. Voyez, gardez vraiment en tête que votre clignotant, vous en avez un devant, sur le côté, mais aussi derrière. Et à quoi ça va servir À bah, communiquer tout simplement avec les gens Autour de nous, que vous ayez une obligation d'aller à droite, une interdiction d'aller à gauche, que vous soyez en sortie de sens giratoire par exemple, remettez-le, il faut à tout prix le remettre pour que les autres comprennent votre direction et votre choix. C'est hyper important. En 11, on va retrouver une erreur, c'est celle d'accélérer après avoir rétrogradé. Alors évidemment, si je me retrouve en côte par exemple, je suis bien obligé de rétrograder pour redonner du dynamisme à ma voiture mais c'est pas cette erreur que je suis en train de vous dire combien de fois par semaine j'ai des élèves ils arrivent par exemple à l'approche d'un ralentisseur un dodane par exemple ils freinent ils mettent la 2 et tout de suite après boum ils réaccélèrent, ils réaccélèrent pour venir freiner avouez honnêtement que c'est pas très logique le mieux c'est tout simplement de rétrograder à l'avance lâcher l'accélérateur et si le dodan est court je laisse rouler ma voiture sur la bosse et une fois que je l'ai passé entièrement, je récupère l'accélérateur. Là aussi, n'accélérez pas sur la bosse. C'est franchement pas très logique. Ensuite, on va retrouver une erreur, c'est celle de passer trop proche d'un obstacle. Bah, vous savez très bien que la distance de sécurité, c'est par rapport au véhicule devant vous mais combien de fois je vois des conducteurs qui ont tendance à passer à ras du danger je vous parle par exemple d'une poubelle en bord de route je vous parle par exemple des voitures stationnées en créneau combien de fois les élèves vont passer à 3 cm du danger en sachant que les rétros bah, vous avez 20 cm déjà de distance latérale vous pouvez avoir une portière qui s'ouvre un piéton qui surgit et finalement tout ça vous le savez parce que souvent quand vous conduisez vous avez obtenu votre code et pourtant vous continuez à passer très très proche de des obstacles et des dangers potentiels alors c'est sûr que si vous êtes à moins de 5 heures de conduite c'est tout à fait normal on n'a pas encore le gabarit de la voiture mais si vous avez un bon niveau je parle maintenant de la compétence 2 de la compétence 3 attention quand même à corriger ça est ce que si un jour vous êtes par exemple en montagne vous avez le vide à côté de vous et vous avez le chemin qui se trouve à gauche est ce que franchement vous allez jouer avec le feu et prendre le risque de marcher à ras du précipice non donc là, en voiture, ça restera pareil, mettez toujours une distance latérale. Une autre erreur qui arrive aussi fréquemment, c'est celle de freiner en côte ou d'accélérer en pente. Normalement, le frein moteur, vous commencez à savoir ce que c'est. Si vous devez rétrograder, par exemple, parce que vous arrivez sur un feu tricolore qui est rouge, à ce moment-là, est-ce que je vais vraiment utiliser le frein ou je vais tout simplement rétrograder sans freiner si jamais je freine alors que j'ai perdu déjà énormément d'allure, je risque carrément d'être à l'arrêt et derrière ça ne va pas être tip top pour les gens qui me suivent. Si maintenant je suis dans une pente et que je me mets à accélérer super fort, à ce moment-là c'est pareil, je suis en train de griller du carburant, peut-être même de frôler l'excès de vitesse et je vais carrément bousiller mon système de freinage en freinant deux fois plus fort à la fin. Là aussi c'est une erreur qu'on peut honnêtement oublier. Et puis parfois là ça va aussi dépendre des tempéraments des gens Mais je retrouve parfois des conducteurs qui vont faire preuve de force Quand je parle de force sur la route C'est par exemple garder la même allure Alors que je suis en train de croiser un camion Que c'est pas hyper large C'est par exemple un piéton qui traverse et je garde la même allure Voyez ce comportement qui parfois peut être finalement agressif C'est pas forcément non plus terrible Ça sert à rien de forcer sur la route Parce que de toute façon même si vous n'êtes pas en tort Et qu'il y avait un accrochage L'assurance risquerait quand même de vous mettre un malus à un moment donné. Vous inquiétez pas sur ça, ils sont plutôt bien rodés. Donc à un moment donné, forcez pas. D'accord Pensez à accélérer, ralentir, freiner, voire même vous arrêter si à un moment donné ça ne passe pas. Mais surtout évitez l'épreuve de force, ça ne servira pas à grand chose. On va retrouver aussi un panneau de danger que normalement vous connaissez de forme triangulaire. Et ce qui n'est pas tout à fait normal, c'est de garder la même allure, par exemple 50 km h alors que j'arrive sur un panneau triangulaire. Normalement, vous le savez, c'est du code. Le danger prend effet 50 mètres après le panneau ou 150 mètres. Après le panneau si vous êtes hors agglomération, mais si vous gardez par exemple la même allure alors que vous arrivez sur un virage annoncé est dangereux, est-ce que honnêtement vous pensez qu'on va penser de vous justement que vous êtes un bon conducteur ou au contraire que vous réfléchissez pas beaucoup À méditer. Et puis là aussi, je m'entends, si vous êtes dans vos 3 ou 4 premières heures de conduite, n'écoutez pas ce que je vais vous dire. Mais parfois aussi, on a tendance à papillonner et à oublier complètement de rétrograder. Alors évidemment, si vous écoutez cette vidéo et que vous êtes en boîte automatique, ça ne sert pas à grand chose ce que je suis en train de vous dire. Mais pour ceux qui font une formation sur une boîte manuelle, j'ai parfois des élèves qui vont se servir du frein et oublier l'essentiel, c'est de venir rétrograder ses vitesses. Alors c'est très bien de les monter, évidemment, ça soulage le moteur. Mais ça resterait peut-être presque plus important de venir rétrograder. Parce que si à un moment donné, il y a un problème, comme par exemple un piéton ou une priorité à droite, au moins mon allure elle est suffisamment cassée pour que je puisse m'arrêter en sécurité allez maintenant peut-être que vous allez commencer à vous reconnaître dans ce que je vais vous dire c'est accélérer trop fort dans un virage ou accélérer trop fort dans un sens giratoire ou un rond-point c'est sûr que ça n'a pas beaucoup de sens mais par exemple combien j'ai d'élèves qui à un moment donné notamment après la conduite accompagnée hein, quand je les retrouve en rendez-vous pédagogique par exemple ne contrôle plus ben, en même temps c'est normal parce que si on garde l'accélérateur et qu'on jette un coup d'œil à l'angle mort ça va pas le faire et moi le premier je vais être mort de trouille ça veut dire aussi que si j'observe devant moi et qu'il y a un piéton c'est impossible je vais pas pouvoir m'arrêter à temps donc un conseil le frein, c'est un gros travail. L'accélérateur, c'est normalement plus simple. Mais il faut parfois lâcher l'accélérateur, c'est-à-dire ralentir. Mais il faut aussi parfois toser son accélérateur de manière à ce qu'il soit constant. Vous voyez, par exemple, la semaine dernière, un truc qui est tout bête, mais parfois, il faut aussi utiliser l'absurde pour comprendre, c'est que j'avais un élève qui avait tendance à accélérer dans un virage. Et je lui ai dit, alors en plaisantant évidemment, je lui ai dit, mais finalement, est-ce que tu sais pourquoi on a créé des virages et il me dit « bah oui, c'est pour ralentir ». Je lui dis « mais à ce moment-là, mais pourquoi tu gardes la même allure ?» Si vraiment on avait voulu faire simple, on aurait mis des lignes droites, mais on serait pas à 3000 tués par an sur les routes de France. On serait peut-être à 50 000. Et là, je pense qu'il s'est dit « quel ***» ce moniteur, mais finalement, dans le fond, il a raison. Et du coup, il a compris. Donc, dans les ronds-points, dans les virages, on essaye de ralentir un petit peu et d'avoir une allure adaptée. Si c'est pas le cas, on ne parlera pas d'excès de vitesse, mais de vitesse excessive. Un accident sur trois d'ailleurs. Et là du coup on va commencer à rentrer bientôt sur le podium En quatrième on va avoir ne rien chercher Si vous êtes sur la route et que vous cherchez rien C'est très simple vous ne trouverez Rien. Ça peut paraître très bête ce que je suis en train de vous dire, mais si vous êtes arrêté à un feu rouge et que vous cherchez pas dans vos rétroviseurs ce qui va arriver derrière, si vous cherchez pas à voir la couleur du feu, à quel moment elle va changer, vous savez, si vous ne cherchez pas tous les indices finalement qu'on va appeler formel et informel, j'espère d'ailleurs que ça vous parle, vous n'allez pas trouver grand-chose. Les priorités à droite, c'est pareil. Il ne faudrait pas se dire, ah oui, le jour du permis, si je vais là-bas, le moniteur il m'a dit, hein, fais gaffe, il y a des priorités à droite parce que ça, c'est bien, mais honnêtement, ça sert à rien parce que le jour où vous avez le permis et vous conduisez dans une ville que vous connaissez pas vous risquez d'avoir de sacrés problèmes habituez vous plutôt à avoir une bonne analyse des choses et à chercher est ce que le piéton va traverser est ce que le feu va changer de couleur est ce que je suis suivi de près vous savez tout ce qu'on va appeler tout simplement conduite commentée. d'ailleurs petit lien en haut à gauche si vous voulez voir ce que ça donne je me concentre sur ce que je vois et pas sur ce que je fais allez on rentre maintenant sur le top 3 en trois, ce que je vais trouver chez moi dans mes conducteurs et qui ne va pas être logique, c'est tout simplement de reculer en regardant devant. Est-ce que ça vous viendrait à l'idée, par exemple, en marche avant, de regarder toujours comme ça Avouez que ce ne serait pas très logique. Ça veut dire que maintenant, où c'est que je le retrouve beaucoup C'est par exemple, je viens de terminer mon créneau, j'ai fait un superbe créneau, et à un moment donné, je recule, je regarde devant, et l'inspecteur y freine, tout simplement parce que je n'ai pas vu qu'il y avait un piéton qui allait traverser. Avouez honnêtement que ça va être dommage. Dommage parce que je vais louper mon permis, mais surtout dommage parce que je risquerais, même si je vais doucement, de percuter le piéton et de lui faire du mal. En gros, l'idée, c'est très logique. Tant que je recule, je surveille derrière. Je m'arrête et une fois que j'ai terminé, je regarde devant. C'est un petit peu comme à un moment donné, on va mettre le clignotant et regarder après. C'est pas très logique. Mettez les choses dans l'ordre. D'abord vérifiez. Et si c'est bon, à ce moment-là, clignotant. N'inversez pas les choses. En deux, on va retrouver « Attendre le dernier moment ». Votre moniteur d'auto-école ou votre inspecteur le jour du permis vous dira toujours à l'avance « Monsieur, on va tourner à droite, mademoiselle, on va tourner à gauche ». Pourquoi on vous le dit assez tôt C'est suffisamment à l'avance pour que vous ayez le temps de faire les choses, les rétros le clignotant, le placement, le rétrogradage. Et là, vous allez avoir un ordre logique. Si vous commencez à rétrograder, par exemple, à l'entrée d'un sens giratoire, vous n'utilisez pas bien le frein moteur. Donc, à ce moment-là, vous arrivez, par exemple, trop vite. Si vous tournez et qu'au dernier moment, vous vous rendez compte que vous êtes au milieu de la route et que votre placement est mauvais, c'est pareil, vous allez perdre beaucoup de points. Faites gaffe, on vous préviendra toujours à l'avance pour que vous ayez le temps de faire les choses. Et enfin, en 1, on va retrouver tout simplement le manque de rythme. Par exemple, la dernière fois que j'ai passé un examen, j'ai un élève à qui, justement, le jour du permis, on lui a dit « Monsieur, faites attention, essayez d'avoir une allure adaptée. » Deuxième fois, on lui dit « Monsieur, attention, mettez du rythme. » À un moment donné, l'inspecteur lui a dit une troisième fois « Essayez de rouler à une allure normale. » Donc honnêtement, déjà un inspecteur qui vous dit trois fois la même chose, normalement c'est mort, hein, je vous le dis, mais normalement c'est mort. Un inspecteur du permis de conduire n'est pas là pour insister autant qu'un moniteur. Normalement, il va plutôt se dire « Mon garçon, si jamais tu ne réagis pas à ce que je suis en train de te dire, ça veut bien dire que tu n'es pas prêt, donc ton permis, tu ne l'auras pas. » Et il lui a dit quand même une quatrième fois « Monsieur, essayez, s'il vous plaît, de rouler à une allure normale. On a du monde autour de nous. » Et cet élève, évidemment, n'a pas réagi à ce qu'on lui a dit, donc il n'a pas changé les choses. Et finalement, il n'a pas eu son permis de conduire. Mais en même temps, c'est normal. Donc, je ne suis pas en train de juger cet élève-là, je suis juste en train de vous dire qu'un inspecteur qui va vous dire quelque chose, il va falloir tout de suite corriger. Et là, vous allez peut-être changer aussi le résultat et l'obtenir. Parce que finalement, si vous roulez doucement ou que vous vous dites, tiens, le jour du permis, moi, je ne vais pas prendre de risque, je vais rouler hyper doucement. Déjà, l'inspecteur, il va penser de moi que je suis un mec hyper sécuritaire et en plus, au moins, j'aurai le temps de prendre des décisions sur la route et de tout voir. Ce n'est pas du tout ça qu'on va se dire, hein. un inspecteur va bah plutôt se dire « il est gênant, il sait peut-être pas à combien c'est limité, peut-être qu'il a peur, peut-être qu'il n'est pas prêt, peut-être qu'il n'a pas compris. » Et là, autant vous dire, avec mon expérience, que c'est très très très très mal barré pour avoir votre permis de conduire. Voilà, donc je vous ai cité 12 points pour lesquels on a tendance à louper son permis de conduire ou en tout cas avoir un niveau très faible. D'ailleurs, peut-être que vous en voyez d'autres que moi et que je n'ai pas listé dans cette liste. N'hésite pas à me dire en commentaire par quel point tu as été le plus touché. Bonne formation à ceux qui sont en train d'apprendre à conduire et bon courage à ceux qui passent bientôt l'examen du permis de conduire. On se retrouve bientôt les gens, à plus